qu'on peut dire c'est quand même une musique qui se concentre peut-être un peu plus sur euh, sur la présence du son que sur euh, la de d'une structure ou d'un langage musical quelconque parce qu'on est quand même plus un groupe sonique que, euh, que intéressé par voilà, des montages de structures complexes, de choses et de la virtuosité voilà. ça c'est pas de notre domaine clairement bon, je pense qu'on est quand même plus sur une approche sensitive même si euh, pour parvenir à ce résultat-là, il y a des moments de réflexion, on, on est un peu de neurones, hein, mais euh, je pense qu'on est quand même sur cette recherche euh, plutôt concentré sur la matière sonore que, euh, mm. que, que sur un propos euh, sa physique, ouais, ça la, la, chose, la, la complexité, elle est plus dans la maîtrise du, du son qui, qui demande quand même beaucoup, beaucoup d'attention. C'est réussir euh, à... à... Voilà, pas être bavard, pas, est, pas chercher à se mettre en avant en faisant des manipulations spectaculaires ou quoi que ce soit. C'est voilà, travailler sur des textures sonores et faire en sorte d'être là dans une machine au service au service de ces textures et, et à l'écoute des textures des autres pour réussir à faire un son global. Euh, D'où aucun de nous trois, nous quatre, ça particulièrement je parle de trois parce qu'on est à trois à faire des sons électroniques. Et quand on fait ces sons électroniques, l'idée c'est que ça va fabriquer un à trois qui est pas Chacun son tour de solo ou je sais quoi. On est vraiment sur quelque chose où on essaie un peu de s'effacer dans de musique. Quoi. Ce soir, ce qu'on va jouer, c'est une pièce, c'est une seule pièce. Euh longue évolution <coughs> donc euh, ouais un petit peu mal, euh. mm. on peut dire qu'on n'a pas un background euh, dans la musique contemporaine non plus, on vient mm. vachement de, de la musique rock et même si euh, euh, souterraine euh, quand même quelque chose de plus, euh, plus issu, issu de la musique populaire que de la musique euh, savante quoi mm. même si on écoute aussi des trucs euh, oui. Qui, qui, qui sont dans ce registre-là des idées musicales euh, sur le premier répertoire que j'avais proposé à différentes personnes et puis au final c'est tout à répondu et puis ce répertoire là on l'a interprété à quatre on enfin, largement modifié ce que j'avais proposé derrière et c'est des intentions précises on a trouvé un équilibre euh, ensemble euh, dans le jeu il euh, y avait des pistes de départ qu'on continue de fouiller en essayant d'élargir un peu le terrain de jeu. On essaie quand même d'éviter certains écueils. Oui, ouais, pas, déjà le fait qu'il n'y qu ait pas de texte comme c'est instrumentale, il n'y a, a, a pas un propos euh, il y a liberté, euh, clair, c'est libre l'interprétation euh, quand même. Ouais, on, aime bien, on aime bien un peu tout contrôler, donc de la même manière, Nico qui est éclairagiste de, de métier s'occupe de faire les lumières et voilà, on propose, il euh, n'y a pas de mouvement, c'est du fixe, on fait en sorte qu'il n'y ait pas ce côté spectaculaire de la musique ou du rock comme beaucoup de gens attendent avec de la sueur, des flashs et des stroboscopes. Ouais, c'est cool. Hein. <rire>